Nous sommes yo plus yo pour délivrance pays. Nous sommes pour tout le monde qui campait en face délivrance pays. Ou bien nous changeons, ou bien som nous sommes plus prêts à fiers. Nous sommes plus pour la délivrance sommes Parce que jusqu'à présent, nous connaissons bon Dieu, nous en vivant Il est le Dieu de toute la terre. Et maintenant, c'est toute autorité dans le pays. national ou internationale. Quand barre le pays d'Haïti. Quand barre le peuple haïtien. ne pas vivre Moi-même, levé, mes mains l'air. Soutenir Jésus-Christ. Le peuple haïtien vivre. sorti dans ça international là avec politiciens mettez peuple là nous tout là nous avons l'esprit de Dieu dans nous nous sommes imaille bon Dieu soleil pas pour seul groupe une politique ou bien classe économique lié, debout se nous y droit pour vivre là-dedans allez <inaudible> madame <inaudible> si vous prenez mettez nous sous pied de gène nous avantage moi Et écoutez, centre de recherche, nous n'avons pas d'informations. Nous avons des présidents dominicaux pour te plaindre pour Haïti. Nous n'avons pas d'informations. Est-ce que c'est vrai ou non C'est pour bouleverser le pays. Nous avons un niveau pour bouleverser tout le monde dans la prière. Mais on compte ça. Pour Petit groupe, le monde prenne pays en otage. Quel que nous vivons? On me même moi dit non. Et monsieur, m'a dit nous ça dans pays, pays. m'a dit international tout groupe international, mais dit nous qui qui Mais pour toute notre nation. It it but nation nations, mais pour Haiti, il va a Monsieur gars de l'ONU, United Nations, sous de de de de l'ONU,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 Ses yeux épient le malheureux Il est aux aguets dans sa retraite Comme le lion dans sa tanière Il est aux aguets pour surprendre le malheureux Il le surprend Et l'assire dans son filet Il se courbe, il se baisse Et les misérables tombe dans ses griffes Il dit dans son cœur Dieu oublie, il cache sa face Il ne le regarde jamais Lève-toi, éternel, oh Dieu Lève ta main N'oublie pas les malheureux pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui ils souffrent au éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'offre à l'opprimé, Afin que l'homme tiré de la terre, cesse d'inspirer les froids, parole du Seigneur Yes, psaume 12, sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme On se dit des faussetés les uns aux autres, on assure les lèvres, les choses flatteuses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 C'est cette fois épurée. Et toi, Éternel, tu, regardes, tu les regarderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Parole du Seigneur. L'éternel sous bataille. L'éternel sous bataille. L'éternel sous bataille. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris.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 ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles rotaines, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser, on dirait, ils ont envie de déchirer, ils y ont saut aux aguets, dans son repère, lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renversez-les, délivre-moi du méchant, Parton glaive. délivre-moi des des hommes, par ta main, éternel, des hommes de ce monde, le pain est dans la vie, et tu remplis les ventes de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent les superflus à leurs petits enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Parole du Seigneur. On nous dit Alléluia.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 Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de mon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom ô éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. On nous dit Alléluia! Avancez! Avancez! Oui. Oui. Le son de Jésus, oui. Somme 56. Aie pitié de moi, ô oh Dieu! Car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes?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 Dieu enverra sa beauté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dents, la lance et les flèches. Et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux. Oh Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait.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 Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Et ta fidélité jusqu'au nid. Élève-toi sur les cieux, oh Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Spécialement pays d'Haïti. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Psaume 109. Dieu de ma louange, ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière.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 Amen car ta bonté est grande délivre moi je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au dedans de moi je m'en vais comme l'aube à son déclin je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeu et mon corps est épuisé de mes guerres. je suis pour eux un objet de probe ils me regardent et secouent la tête secoue-moi éternel mon Dieu sauve moi par ta bonté qu'ils sachent que cette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 Levez-moi, levez-moi, levez-moi, nous camper, nous camper. Les avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes. Dégageons, dégageons, dégageons son bataillé. Yes, les avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu, pour renverser des bords terrestres, de crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia, Crie Alléluia, Alléluia, Elégeuse! c'est celle Jésus nous c'est celle Jésus nous c'est pour nous Jésus ça rentrer dans les dix départements de ce pays pour attaquer les bandits qui campent contre les pays ça qui l'attaquer tout le pasteur protestant yo, qui campent contre pays ça qui travaille contre pays ça et pour se attaquer yo. et pour attaquer à chaque seconde à chaque minute à chaque heure. et pour attaquer et puis entrer dans l'église épiscopale alléluia pour l'attaquer tout pandi, alléluia qui travaille contre pays et pour l'attaquer sa là, et pour sommeil attaquer l'entrée alléluia, alléluia. attaquer les directeurs des droits au nom de jésus c'est pour l'attaquer qui a fourni ça dans le pays alléluia pour ce pays et pour sommeil attaquer et pour l'attaquer Alléluia, les policiers au gradé, au état-major, et la police qui attaqué les politiciens au nom de Jésus, qui a bêlé depuis des années, des décennies, qui a démasqué, qui a attaqué les Taïtiens, qui a tout pisi, et ça, qui a attaqué la communauté nationale qui a attaqué, et pour somme en pour le faire des gars, et Jésus, et pour somme faire des gars. Alléluia quel travail quel travail quel passé en fleur en fleur à 12 broches en fleur à 10 broches qu'elle travail En département quel passé en grêle qu'elle passé en l'orage en cataclysme animaux sauvages quel passé en lion quel passé en guépard, quel passé en panthère quel passé en tigre quel passé en jaguar quel passé en ours en crocodile en rhinocéros qu'elle fait des gars quel éliminer les ennemis, que l'éliminer, couler, la tête, que le passer, que le des dégâts, que libérer, victime, que le libérer, victime, qui n'ont si de bois, et pour libérer, victimes le soleil, et pour libérer, victime, quoi d'abouquer, et pour libérer, victimes alléluia, la détire, relèchez-y, si. déclaré du feu, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, dégâts, des gars, dégâ. relèchez-y, si. relèchez-y, si. relèchez-y, si. c'est le cas de nous. alléluia, nous baguets deux, nous baguets trois, rele Jésus, rele Jésus, Relé Jésus, Ré Jésus. On nous crie Alléluia. Levez-moi, crier Alléluia. Criez liberté. Criez liberté. Au nom de Jésus. A nous acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Nous batmen pour Jésus. Notre Jésus est grand. Il est merveilleux. Même le parent. la travail. Il est impossible pour le pays d'Haïti. Effondrer avec les chrétiens d'authique. Batman pour Jésus. Batman pour Jésus, acclame Jésus pour délivrance lui, acclame Jésus pour victoire, acclame Jésus pour démon la l'a éliminée, acclame Jésus pour ennemis pays -no sa, l'a mais il dit quoi non, bali gloire acclame Jésus, acclame Jésus acclame non ça, le nom le plus élevé le nom de Jésus Alléluia